Bienvenue sur la songerie, aujourd'hui, suite de cette nouvelle série d'hypnose sous les signes du zodiaque. Pour cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir une hypnose dans le rapport avec le signe du Gémeaux, signe de l'air, Donc, vous gagnerez l'état d'hypnose en partant dans les nuages. Bien entendu, même si vous n'êtes pas du signe du Gémeaux, vous pouvez très bien écouter cette vidéo. Chaque signe astrologique comprend des qualités et des défauts. Pour le signe du Gémeaux, l'hypnose que j'ai écrite concernera la gestion des émotions et la recherche d'un état stable, aussi bien émotionnellement que professionnellement qu'amoureusement. Alors commençons. Je vous invite à nous installer confortablement, dans un endroit calme de préférence, et bien entendu vous pouvez fermer vos yeux. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Calmement, vous pouvez expirer. En vous concentrant un peu, vous pouvez sentir peut-être l'air qui passe dans vos narines. Sentir que votre corps peut devenir de plus en plus léger. Chacune de vos inspirations. Tandis que vous respirez normalement pas, peu importe, vous pouvez vous concentrer sur le son de votre inspiration, comme pour l'aspiration vous pouvez écouter le son de votre expiration, comme si ce son de votre expiration qui a toujours été présent pouvait vous amener à plonger de plus en plus dans un état de relaxation. Respiration qui de plus en plus garde un rythme stable et relaxant. Et alors que vous pouvez vous laisser écouter cette hypnose, vous pouvez sentir que vous respirez normalement, l'air passe naturellement. Mais peut-être que votre inspiration peut se rallonger légèrement. Que votre expiration peut devenir de plus en plus profonde, vous permettant ainsi de vous laisser porter par cette hypnose de plus en plus. Tandis que vous prenez conscience, depuis le début de cette hypnose, de votre respiration, vous pouvez sentir que votre corps peut devenir de plus en plus léger. Chacune de vos respirations vous allège de votre poids, peut-être même de vos émotions négatives, et toute cette énergie positive que vous aspirez à chacune de vos inspirations vous rend de plus en plus léger, de plus en plus relaxé, tandis que votre conscience S'élève de plus en plus chacun de mes mots que vous pouvez entendre. Votre inconscient, lui, construit de plus en plus ce ciel, ce ciel que vous avez pu observer consciemment ou inconsciemment lors de cette journée. Et alors que vous montez encore plus haut, dans cet espace de sérénité et de paix intérieure, je vais doucement décompter de 10. Chaque chiffre pourra vous faire sentir de plus en plus léger, vous vous envolerez de plus en plus dans ce ciel véritable ou imaginaire, encore plus légèrement dans cet état de relaxation haute. 10. Votre inconscient crée ce ciel de la couleur que vous ou votre inconscient peut imaginer. Peut-être même pouvez-vous voir déjà des nuages de formes et de couleurs différentes. Vous pouvez entendre ces oiseaux et ce vent qui traverse vos oreilles, réel ou bien, vous pouvez vous imaginer ces sons. Peut-être même ont-ils une couleur, une texture, peu importe. Et alors que vous pouvez entendre ce chiffre, 9, vous pouvez sentir que chaque chiffre vous amène de plus en plus haut. Comme si ces chiffres élevaient de plus en plus votre corps et votre esprit. Et vous pouvez déjà sentir l'apaisement et la synchronisation qui se forment de plus en plus légèrement et tenacement entre vous et votre inconscient. Alors qu'avec le 8, vous pouvez voler librement, tranquillement, dans ce ciel de paix intérieure êtes-vous et votre inconscient proche de vous synchroniser entièrement, simplement. Et le 7 vous emmène de plus en plus loin de l'endroit où vous êtes présent à écouter cette hypnose sur Youtube. Vous pouvez vous sentir de plus en plus tranquille, de plus en plus serein. Plus serein que tranquillement. 6. Tandis que vous êtes dans ce ciel, vous vais demander à votre inconscient d'imaginer un immense fil et sur ce fil un équilibriste. Et grâce au 5, alors que vous pouvez sentir que vous êtes de plus en plus détendu, Vous pouvez voir cet équilibriste osciller de gauche à droite, ce déséquilibre qui par moments, peut apparaître alors que vous pouvez avoir toutes les bonnes pensées, certaines peuvent amener cet équilibriste à bloquer son parcours si long pourtant si fragile. 4 Vous pouvez prendre une profonde et lente Inspiration. Et alors que vous expirez, vous pouvez voir que cet équilibriste se stabilise, peut continuer son parcours de manière stable, marche droit, ses pensées sont stables, ses sentiments peuvent enfin connaître la stabilité et la paix intérieure. 3. Vous approchez lentement votre rythme, peut-être celui de votre respiration, peu importe. Vous vous approchez de l'état le plus profond de l'hypnose. 2. Vous êtes parfaitement détendu, parfaitement apaisé, vous pouvez ressentir toute l'énergie bienfaisante à chacune de vos respirations. 1. Vous êtes dans le niveau le plus profond de votre esprit. Maintenant, vous pouvez vous sentir enfin apaisé. Pendant que vous profitez de cet apaisement, Laissez-moi vous raconter une anecdote de mon ami Gemini. Gemini a un très mauvais équilibre. Par moments, il part à gauche, parfois à droite. Il peut même tomber lorsqu'il se pose trop de questions. Ce déséquilibre est malheureusement pas que physique. Un jour, c'est rouge. Un autre jour, c'est bleu. ses amis. On peut les aimer un jour et les désaimer le lendemain. Jiminy regarda une fois un oiseau niché sur un arbre au bord de sa fenêtre. Durant les jours qui passèrent, cet oiseau fabriqua son nid. À chaque instant, cet oiseau ramenait des brindilles, un peu de poils, parfois de la terre. Gemini était subjugué de cette ingéniosité instinctive. Le nid, pourtant sur une branche toute fine, était parfaitement en équilibre. Et malgré le vent, la pluie, le nid était solide et stable. Gemini comprit alors, en regardant cet oiseau, que chacun de ces actes pouvait lui permettre de créer son propre nid, son nid stable, son corps, ses pensées. Présent, nous allons doucement revenir de cette hypnose très courte, certes, mais peut-être très intense, je vais compter de 1 à 10. 10, vous serez alerte, prêt à continuer cette magnifique journée. Et vous pouvez laisser à votre inconscient ce qu'il souhaite garder. Et vous, votre conscient, vous pouvez laisser à votre inconscient ce que votre inconscient peut garder. 1. Vous pouvez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes, ici et maintenant. 2. Vos yeux s'ouvrent lentement. 3 vous prenez une grande aspiration 4 vos muscles se réveillent et vous pouvez vous étirer pour les réveiller encore plus vite 5 vous pouvez regarder autour de vous et vous réapproprier votre environnement que vous connaissez si bien 6 votre corps et votre esprit sont apaisés et chacune de vos respirations réveille de plus en plus tout votre corps. 7. Vous pouvez tapoter des pieds pour accélérer la circulation de votre sang, de vos jambes, jusqu'à tout votre corps. 8. Je vous invite à vous applaudir, et même si vous êtes timide, pourquoi pas tout simplement vous féliciter. 9. Vous remontez de votre esprit, et vous êtes vous, dans votre corps. Dans ce nouveau monde éveillé. 10. Vous êtes prêts à continuer cette magnifique journée. Normalement. Et même avec plus d'énergie qu'avant cette vidéo. Qu'avant cette hypnose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez, comme d'habitude, liker, vous abonner. Pour que l'on se retrouve plus facilement. Et pour que vous puissiez découvrir des hypnoses chaque semaine. Et je vous souhaite une belle journée à vous.